Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter le Rich Text. Alors, qu'est-ce que le Rich Text C'est quelque chose qui est paraissant, euh, qui date d'avant euh, la nouvelle interface utilisateur euh, d'Unity, mais qui est tout à fait encore euh, possible d'utiliser, et euh, qui peut être utile dans certains cas. Alors, ça va pas être très compliqué euh, à retenir, parce que, en fait, c'est un système de langage de balisage, un peu comme le HTML, mais évidemment, euh, c'est pas compatible HTML, même si quelques balises se ressemblent et fonctionneraient d'ailleurs, mais c'est un langage propre ici euh, à Unity. Euh, vous allez voir qu'il est très simple à utiliser parce que il y a peu de balises et euh, en fait les quatre euh, premières vont être très importantes, très intéressantes parce que les deux dernières un peu moins, un peu plus complexes à utiliser. Et aujourd'hui vous avez euh, Text Mesh Pro qui est euh, disponible et qui vous fait euh, bah, la même chose, on va dire et même plus. Euh, sent vraiment euh, beaucoup plus facilement en fait. Vous allez vous en rendre compte à la fin. Mais euh, ça peut être intéressant de les utiliser encore parce que euh, bah, si vous ne voulez pas charger votre projet de texte mesh pro et que vous voulez améliorer un petit peu euh, l'affichage du texte, bah, vous allez voir que c'est assez intéressant. Alors on va commencer tout de suite et on va voir euh, quelques exemples. En tout cas les quatre les plus intéressantes. Alors il y en a que six dans la dans la documentation, il n'y a que six balises, donc c'est pas très compliqué à retenir. J'ai ici posé un champ texte dans un canvas parce qu'évidemment, ça va s'utiliser avec les champs textes. Vous allez voir qu'on peut les utiliser à d'autres endroits, mais je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Donc, imaginons ici que dans mon champ texte, euh, j'écris ici, par exemple, un texte en gras. Je mets un point. Si je veux passer ce texte en gras, évidemment j'ai la possibilité de faire un font style bold, je peux aussi le passer en italique. Mais moi ce qui m'intéresserait ici dans cet exemple, je vais agrandir un petit peu le texte, c'est que en fait, par exemple j'ai que le mot gras qui soit en gras. Et là, bah, comme ça je peux pas le faire, c'est là que va intervenir le rich text. On peut voir que dans le composant, par défaut il est coché. Donc faites bien attention, vous allez voir que si vous le décochez, ça fonctionnera pas. Alors comment ça va fonctionner Pour ceux qui font du HTML, bah, c'est très simple. Il suffit en fait de baliser votre texte. C'est exactement la même chose. Donc imaginons que je veux que gras soit en, en gras. C'est le cas de le dire. On va utiliser, utiliser la balise b qui est la même en HTML et ça va s'utiliser pareil. C'est-à-dire qu'on va ouvrir le chevron, on va mettre b et on va fermer le chevron. Alors pour le moment, vous voyez que c'est, il s'écrit à l'écran. Pourquoi Parce que j'ai pas fermé en fait euh, cette balise. C'est une balise. Euh, il faut une balise ouvrante et fermante pour signaler tout simplement à l'éditeur et là je vais utiliser après le point je vais faire un slash B pour fermer ma balise et là à partir du moment où je ferme ma balise on peut voir que euh, en fait, c'est interprété gras et bien en gras parce qu'il est entouré de la balise B une balise ouvrante donc chevron B chevron ouvrant pardon B chevron fermant le texte et ensuite je lui dis chevron ouvrant slash B chevron fermant c'est pour fermer la balise donc évidemment euh, bah, je peux utiliser plusieurs euh, fois dans le texte par exemple ici je pourrais mettre un en, en gras aussi en faisant un et fermant la balise juste devant voilà donc on peut voir ici que j'ai un qui est en gras texte qui est en normal et gras de nouveau donc vous voyez, tout l'intérêt du rich text, c'est surtout ça. Alors, si je le décoche, attention, mon, euh, mon texte s'affiche bah, comme du texte. Les balises sont interprétées comme du texte standard. Il euh, n'y a plus d'interprétation de balises, en tout cas. Donc ça, c'est la première chose. Alors, on va dupliquer ça pour voir les autres balises. Donc ici, je pourrais faire, par exemple, un texte en italique. Alors, je ne vais pas traîner parce que c'est exactement la même chose, sauf que la balise est « i ». Donc, c'est exactement le même fonctionnement. Je fais un « slash i », voilà, et on peut voir que « italique est bien en italique. Donc, ça, c'est la deuxième. Je recopie et je vais en faire un troisième euh, qui va être, par exemple, ici, un texte en « couleur ». Donc, on va mettre « couleur ». Imaginons que « couleur » ou n'importe quel mot, je veux qu'il soit d'une autre couleur. Ben, je vais ici utiliser la balise « color ». Et je vais dire que c'est égal, par exemple, à « red ». Et ici, je peux très bien fermer derrière la balise color. Et là, on peut voir que j'ai bien un texte en couleur, avec cou la couleur rouge qui est sur le mot couleur uniquement. Ce qui me permet vraiment de faire ce que je veux. Alors, euh, la dernière, c'est size. Alors, je vais mettre ici de nouveau ça. Et je vais écrire un texte de taille différente, alors je l'écris très vite, voilà, et euh, imaginons que je veux mettre taille en une autre taille, une autre taille justement, bah, je vais utiliser la balise size, alors même principe que color, size, égale là je suis en fond de taille 67, donc je vais mettre 90, je ferme, je veux que uniquement, euh, bah, on va prendre taille différente, voilà, et on va fermer juste à la fin la balise size, et une fois que je la ferme, vous pouvez voir que j'ai bien ici taille différente, qui est de taille différente, c'est le cas de le dire donc ça c'est assez intéressant, c'est les quatre balises les plus intéressantes parce que vous voyez qu'elles sont très simples à utiliser et, euh, et elles peuvent être utiles. Alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que vous pouvez euh, les englober, c'est à dire que ici euh, bah, je vais supprimer ça, et imaginons que je veux englober ici de l'italique avec gras, je veux que gras non seulement soit en bold, donc en gras, mais aussi en italique, ben je peux ici les cumuler. C'est-à-dire que, alors attention à l'ordre, hein, fermez bien, mais là on peut voir que j'ai bien le texte est en gras et en plus il est en italique. Donc je peux les cumuler comme ça, il n'y a aucun souci, la couleur, tout ce que vous voulez. Alors, maintenant vous avez pu voir qu'on l'utilise dans un champ texte, mais ça ne s'utilise pas que dans un champ texte. Je garde mon champ texte et je vais créer ici un script qui va s'appeler démo. Je vais l'affecter en euh, vase. Voilà, on va faire rapidement ça. Et on va utiliser en fait une chaîne de caractères. Donc je recharge mon script. Comme vous pouvez voir, j'avais fait un essai avant. Donc, on va garder que le start. On va importer using unityengine.ui. Je vais utiliser ici le champ texte. Je vais créer une variable publique de type texte qui va s'appeler txt. On fait ça très rapidement. Voilà. Et euh, ici, je vais... Déclarer une string au format str qui va être égale à euh, bah, je suis un texte en gras de nouveau, point. Je vais baliser directement, par exemple ici, un texte en gras et derrière le point, je balise avec le B, voilà. J'ai bien ma chaîne de caractère. Et ici, il me suffit tout simplement. Euh, alors, j'ai fait une erreur ou quoi? Non. Euh, texte. Oh pardon. Bah si j'ai plus le void start. Pardon. Oh là là. Voilà. Ça sera un peu mieux. Euh, et donc, euh, maintenant, ce que je peux faire, c'est faire un txt. Donc le champ public.text égale str. Donc qui me permettra, vous allez voir, d'enregistrer de, de, et de bien. Montrer que tout ça peut être fait aussi dans du script. Je lance évidemment on va pouvoir cumuler tout. Alors, j'ai fait une petite erreur. Bah oui, évidemment, j'ai pas mis le champ texte dedans. Voilà, ça ira beaucoup mieux maintenant. Et donc on peut voir que ça fonctionne aussi. On peut cumuler autre. De toute façon, si vous regardez bien, j'ai ma chaîne de caractères est bien ici. Alors, c'est pas le seul endroit où vous pouvez l'utiliser, c'est aussi dans la console. Ça peut être assez intéressant parfois. Imaginons. Que, euh, dans la console, je vais reprendre le même euh, le même choix, si je veux écrire la même chose, bah, alors, je vais faire un debug euh, .log .log et je vais passer de nouveau str, comme ça je dois pas reformater, ce sera la même chose mais c'est pour vous montrer que ça fonctionne aussi dans la console et que ça peut parfois être intéressant si vous voulez, euh... alors vous pouvez voir que j'ai bien ici, je suis un texte en gras et texte est en gras alors ici il manque des scripts, oui c'est parce que j'avais fait quelques essais avant on va les supprimer voilà, et puis d'ailleurs, je ne les ai pas supprimés, et ici, il n'en manque plus. Donc on peut voir que c'est assez intéressant, parce que vous pouvez faire ça, et évidemment, vous pouvez euh, bah, cumuler de nouveau. Alors attention, même la, la, la, la, la couleur marche aussi. Si je mets ici, euh, par exemple, debug.log, et que je mets directement ici ma balise color, donc je l'ouvre, color, égale green, voilà, euh, couleur verte, voilà, euh, je referme ma balise color, et ici euh, je peux écrire euh, couleur normale. Hein, euh, couleur, euh, voilà, je vais mettre couleur, trois petits points, de toute façon, peu importe ici, l'idée c'est de vous montrer. Donc c'est que on va pouvoir euh, aussi utiliser les mêmes choses, comme vous pouvez le voir, Ici j'ai bien une couleur verte, couleur qui s'écrit, je peux changer le size, alors attention avec le size, euh, ça peut être intéressant pour vous, mais euh, attention parce que regardez, si je mets ici un size égale euh, 30 par exemple, et que je ferme la balise size ici à la base de couleur, voilà, size, je vais enlever ici mes trois petits points, J'enregistre, on va tester ça tout de suite mais vous allez voir que attention parce que la console a une hauteur de ligne vous voyez que là je suis bien en couleur verte mais si j'augmente en fait ça va déborder d'ailleurs on peut voir qu'ici je vois plus la deuxième ligne donc attention bon voilà ça ça peut être quelque chose d'intéressant mais euh, c'est pas le primordial ça veut dire que vous pouvez utiliser ce rich texte tout simplement euh, dans vos composants texte dans euh, pas mal de choses et le dernier qui me reste à vous montrer et qui me permettra de vous montrer les deux autres c'est justement alors on va supprimer le de VAS, parce que pour le moment, maintenant j'en aurais plus besoin, je vais faire un clear ici. Euh, je vais ajouter euh, un 3D object qui est tout simplement le 3D texte. Donc ici, euh, on va laisser New Text. On va aller ici. On peut voir que par défaut, il est noir. Donc là, je vais changer la couleur. Euh, il est blanc, pardon. Je vais changer la couleur en noir. Et je vais modifier euh, le font size parce que vous savez que ce texte de par défaut, de toute façon, euh, il n'est pas. Euh, il faut toujours augmenter le size parce qu'on peut voir que c'est à zéro, c'est pas net. Donc, euh, alors je vais le placer au centre du monde. Voilà, reset. Je vais vais, euh, allez, ici, main caméra, on va repasser en 3D parce que là, c'est un objet 3D, new text. Euh, parce que je pense pas que je vais le voir, je vais le mettre ici. Je pense pas qu'ici, il va être positionné correctement pour que vous puissiez l'observer. Voilà, on va le mettre là et un petit peu à gauche. Euh, voilà, donc moi, là, je suis en mode 3D. Donc, faut savoir que ça fonctionne aussi euh, avec le texte 3D. C'est-à-dire que ici, si vous regardez bien, j'ai bien Hello World, j'ai bien de nouveau ici le rich text. Donc, je peux utiliser le rich text ici sans aucun problème. Regardez, si je mets ici euh, color, color euh, égale euh, red, voilà, et que je ferme juste après le hello ma balise color. Ça fonctionne, il n'y a aucun souci, j'ai bien ici Hello World en deux couleurs. Donc vous pouvez voir que c'est assez intéressant. Donc voilà les quatre, euh, je dirais les quatre premiers euh, et les plus intéressantes. Maintenant, je vais vous montrer euh, les deux autres. Alors, les deux autres, vous allez voir qu'ils ont leur intérêt dans certains cas. Euh, mais encore une fois, moi je suis plus adepte d'utiliser... Euh, d'utiliser Mesh Pro parce que euh, en fait les deux balises qui restent à découvrir c'est matériel et quad et vous allez voir qu'elles sont pas faciles à utiliser et pas franchement super utiles et je pense que ce serait beaucoup plus facile d'utiliser text mesh pro pour avoir un résultat identique alors, comment va-t-on faire euh, J'ai ici, un, comme vous pouvez voir, un sprite que j'ai importé parce que justement, cette balise matérielle va nous permettre d'utiliser un matériel, de changer le matériel au niveau euh, du texte mesh, euh, en tout cas du texte 3D. Et je tiens à souligner que ces deux euh, balises ne fonctionnent qu'avec euh, le texte 3D. C'est-à-dire que ça ne fonctionnera pas avec euh, dans la console ni dans ce qu'on a vu précédemment. Ça, partine, ça fonctionnera ici que dans un objet 3D qui est de type euh, texte, 3D texte, voilà. C'est euh, ici. Donc, pourquoi Parce que en fait, il va utiliser ici un matériel. Et on peut voir par défaut, on a un fond Et on a une balise qui s'appelle matériel. Donc, si je l'utilise, euh, je vais prendre ici, par exemple, je vais faire ici matériel égal 0. Et euh, ici, je vais fermer ma balise matériel ici. Voilà. Donc, je ferme matériel. Donc, jusque-là, vous pouvez voir qu'il n'y a aucun changement. Si je mets 1... On peut voir que là, il ben, y a quelque chose qui disparaît. Si je mets 2, il n'y rien d'autre qui se passe. Alors, en fait, c'est normal, euh, là, sur ce coup-là, c'est parce que j'ai en fait, engoblé que mon matériel, excusez-moi, sur Hello, simplement. Donc, ça ne va agir que sur Hello. Alors, comment faire pour l'utiliser ben, J'ai pris un sprite, donc je vais devoir créer un matériel. Alors, ce n'est pas forcément facile, parce que même si vous cherchez à utiliser ici euh, ce, euh, ces balises, vous pouvez voir qu'il y a peu d'exemples. Donc, je vais l'appeler font mat, pour font Matériel. Donc maintenant, l'idée sera de lui mettre, de lui attribuer ce sprite. Alors, on va trouver un shader qui fonctionne pour ça. Alors, je suis pas certain que les sprites fonctionnent. Je crois qu'ici, lui, il va fonctionner en un lit transparent. Je vais glisser ici mon sprite. Voilà, on peut voir que ça marche. Donc, j'ai ici un aperçu ici de mon matériel. Donc, ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est au niveau du texte, ajouter ici, tout simplement, font matériel. J'ajoute avec le petit plus un élément. Et là, je vais chercher mon font matériel que je viens de créer. Et là, on peut voir qu'il s'applique bien ici. Alors, on peut voir qu'il s'applique à tout par contre si je veux l'appliquer uniquement ici à Hello, je vais utiliser l'élément 1 et là on peut voir que Hello a disparu et il s'est transformé avec ça alors là, là le problème c'est que il faudrait euh, j'ai pas d'autres exemples j'ai pas une fonte matérielle qui est disponible euh, et euh, sincèrement je vois pas trop l'utilité mais maintenant ce qu'on peut faire c'est par exemple ici euh, modifier tout simplement euh, au niveau des propriétés ici du shader, modifier par exemple ici le size, comme vous pouvez le voir, en fait mon image défile euh, derrière les caractères. Donc c'est pas terrible, il aurait peut-être fallu euh, un matériel qui soit plutôt plein, je dirais, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Alors j'ai pas d'exemple vraiment à vous montrer, si je mets ça, on peut voir que j'ai du noir, donc vous voyez que en fait, euh, bon, pas super utile. Donc voilà, matériel à quoi ça sert, et encore une fois, c'est beaucoup plus facile à gérer sous TextMeshPro. Par contre, il reste une chose qui est assez intéressante, c'est la balise quad. Alors, c'est pareil, vous allez voir. Là, en fait, elle va surtout nous servir euh, à en fait mettre un matériel à la place du, du texte. Et euh, petite particularité avec cette balise quad, c'est que en fait, c'est une seule et unique balise. C'est-à-dire que en fait, euh, étant donné qu'on va l'appliquer... Euh, bah, je vais vous le montrer tout de suite, ça va être plus simple hein, que de grands discours, on va se mettre ici, je vais agrandir un petit peu pour que vous voyez bien, euh, je vais écrire ici tout simplement, je vais ouvrir la balisquad. donc la première chose, on va utiliser un matériel, donc justement ici, je vais utiliser mon matériau et je vais utiliser le 1. Alors le problème, c'est que ce n'est pas celui-là que je veux, moi c'est celui que j'ai créé. Je vais faire ça comme ça, voilà. Donc on peut voir déjà que, vous voyez que quand je fais quiz euh, quad matériel 1, ben, j'ai déjà ici euh, la possibilité, si je referme, d'écrire du texte derrière. Par exemple, je suis français. Voilà, oh, peu importe, ici l'exemple il n'est pas super, mais en tout cas, ça nous permet, comme vous pouvez le voir, d'utiliser ici euh, une image et euh, de faire un genre d'emoji ou ce que vous voulez. En tout cas, elle apparaîtra ici, comme vous pouvez le voir, à côté de mon texte, ce qui est assez intéressant. Alors, vous avez d'autres propriétés euh, au niveau euh, du quad euh, donc qui s'utilise conjointement avec matériel, hein, obligatoirement, parce que ici, euh, si je mets par exemple 0, euh, vous pouvez voir que déjà ça fonctionne pas. Si je mets 2, j'ai plus rien parce que ça existe pas. Donc je vais mettre 1 ici. Donc cette image est bien rendue, mais je peux aussi euh, dans euh, ma balise quad, parce qu'attention c'est une balise orpheline, vous pouvez voir qu'on la referme pas. Euh, on met en fait la balise à l'endroit où on veut mettre l'image, tout simplement le matériel. Donc size, par exemple, pour sa taille, je peux dire 20. Donc vous pouvez voir que là, il est tout petit. Je peux mettre 500. Voilà, on peut voir que là, il est grand. Euh, donc, je vais rester à quelque chose de raisonnable. 80 par, euh, 80 et pas 800. Alors, ce pas terrible. On va mettre 100 quand même. Non, 100, c'est... On va 200 alors pour que ça reste un peu près à la taille. Bon, voilà, on va mettre ça comme ça. Et euh, on va pouvoir jouer ensuite avec le x, y. Donc, ça va être ses coordonnées. Donc, x égale 0.1. On peut voir que ça se décale vers la gauche. Euh, si je mets y égale 0.1 on peut voir que ça se décale vers le bas donc si moi je veux l'aligner je peux le mettre vous voyez, à 5 mais attention ça descend après ça va trop bas donc si je mets 2 vous voyez que ça croppe déjà mon image donc je vais laisser 1 euh, ensuite je peux jouer avec la largeur donc je vais rajouter width donc là c'est plutôt des attributs donc width w i d t h Faites pas comme moi. donc la largeur Donc je vais dire ici que c'est 0.5 euh, donc c'est pas terrible pour moi ici donc je vais mettre par exemple je vais l'adapter à 1 euh, je pourrais même mettre 2 pour voir. Vous voyez que ça s'écarte. Donc il n'y a pas de souci. Donc ici on va mettre 1.5 par exemple. Euh, et euh, ensuite la dernière c'est 8 pour la hauteur. Donc E, I, G, -H T, égale et là bah, euh, pareil, je vais mettre 1 par exemple pour voir ce que ça donne. Ça change rien. Si je mets 0.1, vous pouvez voir que là j'ai ça. Du coup, vous voyez, donc la hauteur, euh, alors on va mettre 1.5, vous voyez. On... Alors je vous avoue que ça j'ai pas trop saisi un peu parce que vous voyez que ça par défaut, mais on peut modifier ça. Euh, bon, euh, après, euh, ce qu'il faut aussi dire, c'est que regardez, je mets 0.5 ici, 0.5 ici. Euh, en fait, il y a une solution aussi très simple. Si vous voulez ajuster ça, c'est que vous pouvez jouer ici avec le tiling par exemple. Regardez, je peux très bien ici euh, faire un tiling plus petit. Voilà, ici sur Y, je le redescends un peu. Voilà, voilà c'est pas terrible. Au niveau de l'offset, bah, je peux le déplacer. Voilà, bon, je peux aussi faire ça si je veux. Vous voyez, c'est une possibilité euh, qui m'est euh, possible d'avoir. Voilà, et ici sur X. Bon, en tout cas. Vous savez maintenant utiliser le rich textbox. Vous pouvez voir que c'est assez intéressant. Encore une fois, attention, pour les deux derniers, je trouve ça pas très utile parce que si vous allez tester TextMesh Pro, vous allez pouvoir insérer des images beaucoup plus facilement. Euh, mais en tout cas, il faut savoir que nativement, dans Unity, vous avez ce rich textbox qui vous permet de faire ça. Attention, ces deux dernières propriétés, je le rappelle, ne sont disponibles ici qu'avec les objets text3d. Pour euh, les quatre autres que vous avez vu, c'est-à-dire Bold, fonte, Italique, euh, il suffit tout simplement. Euh, je vais refaire des z pour revenir au texte par défaut. Voilà. Euh, pour les, les, les autres, je ne sais plus ce que je disais, mais ce n'est pas grave, ce n'était pas important. Vous avez compris, je crois que je l'ai assez souligné, que euh, ces deux-là pour euh, le texte 3D et le reste, vous pouvez l'utiliser dans la console, dans un champ texte, euh, directement dans le composant texte. Enfin, en tout cas, maintenant, vous savez utiliser le rich Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo comme d'habitude, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto.